C'est compliqué dans le monde du MSP de faire de la veille et de se tenir au courant de tout. Du coup, je vous donne 5 médias qui vous permettront de suivre l'actualité. Channel E2E, c'est le site américain à suivre par excellence. Vous retrouverez dedans le condensé des actualités, les 5 points marquants à ne pas louper, le tout à lire en une minute par jour. MSSP Alert. Il est recommandé pour tous les MSP qui sont intéressés par la cybersécurité, car c'est son approche principale. EDI, essentiel de la distribution IT. C'est un média en ligne, mais il est surtout connu pour son format papier. Distribué lors du salon IT Partners. C'est un mensuel avec un très bon travail éditorial et journalistique. Les articles sont très intéressants et donnent un aperçu fidèle de l'état du marché français IT. Channel News, si vous voulez suivre l'actualité au quotidien, c'est le média auquel vous abonnez. Il y a des articles expertise sur le cloud et la cybersécurité. Enfin le dernier, toujours en français, Distributique. C'est aussi un incontournable puisqu'il va regrouper les actualités des éditeurs, des revendeurs et des grossistes. Cela vous permet donc d'avoir une vue d'ensemble sur l'actualité de notre secteur.